Là, nous avons envoyé près de 2000 contacts pour avoir cette audience ce soir. On va répéter ça tous les tous les mois, sur cette fin d'année, et ensuite, on continuera. Donc, s'occupe, dirige le groupe Les Valeureux, qui est à Paris, et elle met en place une plateforme informatique de mise en contact, de mise en circulation de toutes les données pour n'importe quelle association, institution ou entreprise. Un énorme travail qui est en, en fin de parcours, qui va être à disposition à vous si vous faites partie de collectifs ou d'associations. Euh, donc notre objectif pour nous, c'est, vous avez sûrement tous entendu ou peut-être vu une vidéo ou un truc à la télé sur les monnaies complémentaires locales. Qui n'en a pas entendu parler Bon, c'est parfait donc vous savez que c'est en plein développement, il y en a une vingtaine qui sont en route, en France, qui marchent en France. Bonjour, oh, on est par ici. Euh, il y en a une vingtaine qui marchent, il y en a une soixantaine qui se mettent en place. Et dans le monde, on pense qu'il va y en avoir 5000 bientôt en route. Donc bien souvent, ce sont des monnaies locales, complémentaires. C'est un peu redondant, mais c'est le titre qui a été choisi dans lesquels il va être possible pour des particuliers d'aller dépenser autre chose que d'un euro, qu'un euro, mais une nouvelle monnaie, chez son biocoop, chez son marchand de ceci, chez une, dans une amap, euh, dans d'autres domaines qui sont liés directement à tout ce qui est écologique. Mais aussi, pour nous, Simba, nous avons voulu commencer par le secteur des entreprises, B2B, business to business. Et On va l'étendre après aux particuliers. Donc, notre objectif est grand. Nous avons... Les statuts ont été signés en juillet dernier. Une SIC, donc une société civile d'investissement collectif, c'est-à-dire c'est la suite logique des coopératives dites ouvrières. Et là, on a le droit d'avoir plusieurs panels, plusieurs groupes de personnes qui se retrouvent. On, on s'appuie sur le fait qu'une voix égale une personne, quel que soit le nombre de parts qu'elle va prendre, mais que les particuliers vont prendre une seule voie, les entreprises ou les associations vont en prendre deux, les entreprises vont en prendre trois et les collectivités locales vont en prendre plus. Donc là, on est arrivé à bientôt 60. On a réuni 13 500 euros. Il faut qu'on passe à 18 500 pour passer en S SIC. Toujours pareil, société collective d'investissement collectif, a, en situation de SA, société anonyme, qui demande à ce qu'on ait trouvé 18 500 euros. On compte sur vous, puis d'autres. On a des, plusieurs personnes qui sont déjà prêtes, en particulier des collectivités locales qui, elles, vont amener chacune 5 000 euros. Donc voilà l'objet de, de Simba. Nous avons donc les sociétaires dont je fais partie. On n'est pas très nombreux pour l'instant, mais on doit être une petite dizaine ici. Il y a aussi... Venez par ici, vous trouvez une place, débrouillez-vous, sur les tables. Ici. Voilà. Nous avons bénéficié de ce lieu qui est magnifique, mais effectivement, il n'y a pas encore le nombre de chaises pour ça. Ce lieu est tout récent, puisqu'il a été inauguré samedi dernier. Donc... Notre objectif, c'est ça, de vous faire savoir ce que c'est et de prendre vos distances, de prendre votre réserve, vos connaissances, vos compétences par rapport à la monnaie. Je vais vérifier si j'ai les ce qui est les plus importants. Je vais passer la, la parole à nos... Voilà, donc en fait, le, notre ami Gérard a écrit, c'est passionné pour la finance, et depuis 4 ans, il travaille à mort dessus. Il a pondu je ne sais combien de petites vidéos, et maintenant il en fait des mini-shows presque une par semaine. J'essaie de tenir le rythme une par semaine. C'est incroyable. Et avec cela, je dirais, on comprend beaucoup de choses, peut-être pas encore tout, mais le principal, il a réussi à le faire connaître. Il a écrit ce livre, il fait des conférences partout, partout c'est possible, partout où il est invité. Si vous avez des endroits, n'hésitez pas. Et il a un projet en tout cas pour la suite qui sera d'éviter que la violence ne se mette en place ou continue à se mettre en place, en quelque manière que ce soit, y compris que par nous-mêmes, il faut que nous puissions trouver les moyens d'exister, de, de nous mettre en place, sans trop chagriner certains actuellement. Je précise que la monnaie locale et complémentaire est une monnaie qui est légale est reconnu par l'État, la Banque de France, Bercy, et ainsi de suite. Et je serai demain dans un groupe au niveau du secrétariat du gouvernement pour reparler de cela, puisqu'il traîne un petit peu derrière. Les fonctionnaires ont du mal à se, à se faire à ça, mais il faudra bien qu'ils s'y mettent. Je crois qu'ils s'y mettent. En tout cas, il y a plein de gens qui, qui nous suivent là-dedans. Donc voilà les choses principales. À la sortie, tout à l'heure, il y aura plein de questions, et Étienne sera... Le, Edouane, pour répondre à toutes vos questions, puisque lui, ça fait 7 ans qu'il bosse là-dessus, après son école de commerce, il a été travailler au States-Bourg. en pays d'Amérique latine, et il a eu la, la bonne idée de commettre quelques publications, comme quoi, pour lui, en 2007, ça ne devait pas pouvoir durer comme ça, et il y avait sûrement une crise qui est arrivée. Ça a été la crise des subprimes, et c'est tout à son honneur. Depuis, il travaille à fond là-dessus, il a été un de ceux qui ont aidé à mettre en place la monnaie locale à Nantes, par l'équipe du Premier ministre d'avant. Voilà, donc il peut nous parler de toutes les monnaies dans le monde. Et on en verra, verra ce tout. Est-ce qu'il y a juste une question pour laquelle vous êtes peut-être trompé de soirée Non, c'est bien ici En tout cas, vous avez des sourires. Donc euh, la verdure euh, va faire du bien. On en peut-être encore. Un peu. On mettra peut-être deux ou trois la prochaine fois puisqu'on sera sur l'écologie et l'économie. Ok, écoutez, maintenant je... on va les applaudir déjà tout de suite parce que vous allez voir que c'est un super spectacle. On vit en ce moment, la crise, et je crois qu'on n'a pas encore tout vu, hein. je crois que c'est en train de continuer à, à descendre un petit peu, donc euh, ça devient urgent, je pense, vraiment de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe au niveau de la finance, au niveau de l'économie, comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de pauvres qui perdent leur emploi, qui se retrouvent au chômage, qui perdent leur maison, etc. Et d'un autre côté, des riches, euh, le, le 0,01%, qui ne subit pas la crise, au contraire, qui voit ses revenus augmenter de plus en plus. Donc, euh, donc là, on est encore dans un monde où les inégalités deviennent de plus en plus importantes. Le les, les 0,01% de la population les plus riches l'année dernière a vu ses revenus augmenter de 25%. C'est quand même énorme, un quart de revenus en plus sur un an, c'est énorme. Il euh, y a une, une étude de Oxfam, vous savez, c'est un genre de, des malus internationales qui lutte contre la grande pauvreté, le, enfin bon, vous connaissez peut-être Oxfam, ils ont fait faire une étude sur euh, les, le, le patrimoine, les possessions des plus riches par rapport aux plus pauvres, et là, il n'y a, a, a pas très longtemps, il y a quelques mois, euh, ils, ont, ils ont fait le total, vous savez, il y a le, les 100 personnes les plus riches du monde dans, dans le magazine Forbes, et donc, ils ont calculé que les 67 personnes les plus riches du monde possédaient autant à eux 67 que les 3 milliards et demi les plus pauvres de la planète donc on est dans un monde qui devient de plus en plus difficile à vivre pour tout le monde y compris pour les plus riches parce que ça devient très difficile de vivre dans un monde où on sait qu'on profite d'un système qui rend tout le reste de la population malheureux donc voilà donc, les solutions elles sont importantes à mettre en place à comprendre etc. et donc forcément que la différence entre les riches et les pauvres, bah, c'est qu'il y en a qui ont beaucoup de monnaie, d'argent, et qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas. Moi, c'est comme ça que je me suis intéressé à ça. Je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'il y ait des gens qui aient beaucoup d'argent et d'autres qui n'en aient pas. Et donc, je me suis dit, il doit y avoir un truc dans la distribution de la monnaie, déjà au départ. Parce il y a des gens qui gagnent 10 000 fois plus que d'autres, c'est pas possible qu'ils soient 10 000 fois plus intelligents. Je, je, je comprends pas, ça n'existe pas. quoi. Et pourtant, et pourtant, il y a des gens qui sont 10 000 fois plus riches que d'autres. Donc, je me suis dit, il y a un truc dans la. Création de la monnaie, les mécanismes monétaires, je ne sais pas, l'intérêt, tout ça, donc je me suis mis à chercher. Ça, c'était en 2008, passé, ça fait 5 ans que je bosse là-dessus, j'ai écrit ce bouquin, là, les secrets de la monnaie. Et donc là, pour vous aider à, à faire ce parcours-là, ou en tout cas, à gagner du temps dans ce parcours-là, qui est long, hein, c'est pas évident, c'est compliqué. On va faire donc deux choses très importantes ce soir. La première chose, c'est Sybille qui l'a inventé, c'est un jeu qui s'appelle le jeu de la corbeille parce que le principe du jeu c'est de venir faire des transactions, échanger des choses et donc c'est ce qui se passait dans le temps à la corbeille, à la bourse d'où le nom de ce jeu, la corbeille donc, vous allez voir, Sylvie va nous expliquer on, on va expérimenter, vous allez expérimenter il faut 25 ou 30 joueurs donc là c'est très bien, il y a, si tout le monde veut jouer on peut on, on va expérimenter différents moyens de comptabiliser justement notre, nos transactions c'est à dire on va expérimenter Trois moyens exactement, trois systèmes monétaires différents. On dit système monétaire, mais on pourrait aussi bien dire système pour tenir nos comptabilités réciproques, pour savoir qui a vendu quoi, qui a combien on en a, qui a gagné quelque chose, qui a perdu quelque chose. Et donc, Sylvie, comme vous avez expliqué, le principe du jeu qui repose sur le fait de s'échanger des cartes. Et quand on a réussi à avoir quatre cartes pareilles, un carré, on prend la... À la, à la table, un bonbon, et à la fin du jeu, on comptabilise le bonbon. Et on va, on va donc voir, et vous allez surtout, c'est ça qui est important, vous allez ressentir physiquement, et dans les relations avec les autres joueurs, vous allez ressentir les différences entre différents systèmes de comptabilité mutuelle. Et puis une fois qu'on aura fini ce jeu-là, ça prend euh, 40 minutes, 45 minutes environ, les, les trois phases du jeu, on fait, on fait un petit débriefing à chaque fois, vous allez voir, C'est super. Après ce jeu-là, je vais vous faire une conférence gesticulée, c'est-à-dire que je parle pendant une heure et demie en bougeant. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je, je parle, je bouge un peu, et puis voilà, il y a des petites animations, il y a des interactions avec le public, vous allez voir. Euh, conférence gesticulée, c'est un concept qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Franck Lepage, qui a inventé ça il y a quelques années, et puis ça a essayé, il y a plein de conférences gesticulées sur plein de sujets différents, donc moi je fais celle-ci sur la monnaie. Pour revenir à la source de la monnaie, qui crée la monnaie, euh, qui émet la monnaie, voilà toutes les questions que, en tant qu'élève à l'école, on devrait apprendre euh, au CP, quoi, hein, mais qu'on n'apprend jamais. Et donc, euh, et donc voilà, en, en trois quarts d'heure plus une heure, une heure et demie de conférence, vous allez en savoir beaucoup plus sur la finance, la monnaie, l'économie, les conséquences de ce système sur nos vies, sur nos relations personnelles, sociales et internationales, vous allez en savoir beaucoup plus que n'importe quel prix Nobel d'économie. Donc vous allez pouvoir commencer à échanger tout ça, commencer à faire buzzer tout ça. Et je peux vous dire que c'est le moment. Là, euh, ça fait 4 ans, ans que je poste là-dessus, 2 ans que je fais des conférences, au début j'avais 10 personnes, là vous voyez on est 40 ou 50, euh, et euh, c'est en train, la connaissance de, des inégalités dues au système monétaire, c'est en train de monter dans la confiance collective, vraiment très grave, très, ça devient très fort en ce moment. Donc, euh, donc voilà, on a parlé de tout ça ce soir, donc je laisse la parole à, à Sylvie Alors, j'ai co-créé ce jeu avec Mathieu Slatter. Massus Twitter fait des logiciels pour les, euh, justement les communautés qui ont décidé d'échanger d'une autre façon depuis 5 euh, ans. Moi-même, euh, j'actualise les richesses depuis, euh, où je suis, en tout cas, j'essaie et je recherche et j'expérimente et je m'amuse et je m'actualise moi-même mes propres richesses depuis 10 ans, je crois, je ne sais plus. Et donc aujourd'hui, ce jeu, c'est, euh, plutôt que de parler, nous allons chacun faire des, une expérience, et après, ça va devenir notre réalité. Et de là, nous pourrons, écouter se faire, no se faire notre propre idée. Mon idée, c'est que je n'ai pas envie que vous croyiez quoi que ce soit, mais que vous viviez et que vous fassiez vous-même votre propre opinion. C'est pour ça que ce jeu a été designé. Alors, c'est très simple... En fait, on va donc jouer à échanger, je vais vous expliquer dans un instant, et on va jouer trois fois avec le même mécanisme, enfin, avec la même dynamique, excusez-moi. Et à chaque et premier tour, deuxième tour et troisième tour, nous allons expérimenter une... un système monétaire différent à chaque fois pour pouvoir comparer. Alors, la mécanique est simple, nous sommes tous des villageois, et nous euh, ben vous pouvez commencer à distribuer, s'il vous plaît. Donc, nous allons chacun recevoir quatre cartes qui représentent les quatre murs d'une maison potentielle. Simplement, c'est des murs qui sont mis dans le désordre. Donc, en échangeant avec les autres qui ont aussi quatre cartes, nous allons pouvoir rassembler quatre cartes identiques, ce qu'on appelle un carré, c'est-à-dire quatre dames, quatre deux, quatre as. Et dès qu'on a un carré, on vient faire enregistrer, donc c'est comme si on avait assemblé une maison, on vient enregistrer son carré en prenant un bonbon et en posant ses cartes et en en reprenant quatre nouvelles pour continuer à jouer. Donc ça c'est vraiment la mécanique de base. Chacun a quatre cartes, cherche à faire des carrés en échangeant avec les autres villageois. Dès que le carré est fait, il vient à la caisse, à l'enregistrement, poser ses cartes, reprendre quatre nouvelles cartes au hasard et un bonbon pour, afin qu'on puisse compter combien de maisons auront été faites. Est-ce que ça vous semble clair Ces cartes, on en prend quatre au hasard et on prend un bonbon. Plein de fois, autant qu'on peut. L'idée c'est de faire plein de carrés pour que tout le monde puisse se loger. Donc prenez vos cartes, posez vos cartes, posez quatre. Et un bonbon. Et normalement. En fait. Donc on pose ses cartes, on en prend quatre au hasard et on prend un bonbon. Allez, encore une minute. Alors attention, ne, mange, ne mangez pas les bonbons. Hein. Ah non, non, non, parce qu'il faut on va les comptabiliser après. Donc retenez-vous, vous ne mangez pas les bonbons. Je répète. Allez Ah oh non, mais... ont gagné les bonbons, vous les, vous les montrez parce qu'on va les compter, parce qu'à chaque tour on va essayer de comptabiliser pour voir si ça marche mieux ou moins bien ou Tiens. comment vous vous êtes senti, etc. Donc on commence là. Voilà. Donc 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13 Combien y en a 25, 5, 18, 19, 20 Vous me dites combien vous en avez 24 20, 28 30, 33 36 39, 40, 41. OK. Et je recommence ici devant. Donc là, on avait 41. Vous vous souvenez, 41 Alors, 4, 6, 7 en tout. Donc, 7, 6, 13, 13 et 4, 17, 20, 22, 24, euh, 24 et 4, 28 et 4, 32, 32 et 2, 36, 38, euh, 5 43, 46, 46 et 6, 52. 52. Donc là, ils ont fait 52, les gars, là. Hein. Et vous, 41. Non. Bon, enfin, je dis rien. Bon. Ah, c'était les deux Oui, donc 52 et 41, 92, c'est 93. 93, je crois que nous sommes 40, à peu près. J'espère. Alors, ce que j'aimerais entendre, donc euh, voilà, ça c'est un fait objectif, euh, 93 carrés en 8 minutes et j'aimerais vous entendre pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour vous, comment vous avez senti le, ce moment d'échange c'était facile et, et est-ce que vous avez toujours échangé exactement à valeur égale ah euh, non, qu'est-ce qui s'est passé une carte une carte. une carte, une carte, mais est-ce que la carte avait toujours la même valeur puisque il y en a un qui en avait envie alors que l'autre peut-être moins. Et ça vous a gêné que du coup c'était pas toujours en votre faveur Il fallait peut-être. Non Au contraire Au contraire, d'accord. Ok. Donc moi je trouve que c'est bien. Mais vous auriez pu en faire plus. Et puis, quand même, genre, là, aujourd'hui, ça vous fait rien, mais peut-être qu'à force, la force, puis si c'était échanger un poulet, alors vous êtes végétarienne, euh, moi, j'aime pas tellement que finalement, là, bon, d'accord, la carte a la même valeur, mais l'autre, il la veut, alors que celui, que, la carte que je vais accepter, non. Donc, euh, je n'aime pas trop que les gens sacrifient. Et puis, je trouve qu'on pourrait être encore plus efficace. Vous ne pensez pas alors, j'ai inventé une nouvelle technologie, spécialement pour vous. Le crédit. La monnaie, les billets. Parce que, bon, euh, s'échanger comme ça, c'est quand même un peu primitif. Donc, on va échanger, enfin, on va acheter, hein, on devient un petit peu civilisé. On va acheter une carte avec un billet. Donc là, la valeur est équivalente une carte, un billet. Si j'ai besoin d'une carte, il faut que je l'achète. Si j'en ai une qui intéresse, eh bien, c'est que je la vends. D'accord On peut aussi venir acheter des cartes à la banque. Euh, ben ça, c'est comme dans la vraie vie. Enfin, c'est la vie. C'est injuste. C'est-à-dire, certains en ont. Beaucoup. D'autres, pas du tout. Et puis, ben voilà, quoi. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai pensé à vous. Et j'en ai d'autres. Simplement, comme ça m'a demandé beaucoup de travail, quand vous, donc, je peux vous les prêter pour que vous puissiez acheter vos cartes. Et quand vous m'en empruntez deux, vous me rendrez trois hein, pour le service. D'accord Donc là, ça va être exactement le même principe. On, on cherche à faire des carrés. Dès qu'on a un carré, on, on pose ses cartes, on en reprend quatre, et on prend un bonbon. Et Par contre, on ne fait pas de troc. Parce qu'on n'est pas un pays euh, primitif. Hein, on est une communauté civilisée. Apparemment, en Suède, par exemple, c'est interdit, le troc. Donc, on achète. Si on a besoin de billets, bien sûr, la banque est à votre service. Et, et quand vous en empruntez deux, vous en rendrez trois. Et bien, dès que c'est fini de distribuer, on va dire le top. Qu'est-ce qui se passe donc si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez vendre vos cartes ou emprunter. Alors, les carrés, je ne vois pas beaucoup de carrés. Qu'est-ce qui se passe Je vois très peu de carrés. Qu'est-ce qui se passe Vous avez besoin de billets enfin, Vous voulez des billets vous n'avez pas besoin de billets? Un peu de billets pour acheter? Des billets pour acheter? J'achète un 4 ou un valet. J'achète quatre ou valet J'achète un quatre. Vous pouvez acheter des cartes. C'est pas cher. Un billet à la carte. Pas cher, un billet à la carte. Ça peut vous débloquer. Qui va gagner Vite Il y a des billets disponibles. Venez prendre des billets Achetez des cartes Vite Un quart pour réussir votre carrière avant la fin. Vite, vite, vite. Vite. Allez, allez, allez. Achetez, achetez, vendez. Achetez. Attention. Bim, bim, bim. 24, 24 ici. Donc 60 bonbons, le tour d'avant 93. Bon, nous allons euh, appeler euh, les personnes euh, qui ont bénéficié des crédits. Gérard, tu veux bien m'aider me avec Merlin Alors, alors Donc les emprunteurs, nous avons Sofiane qui nous a emprunté à nous les banquiers deux billets. Donc euh, il, nous doit, il, doit, il doit en rendre trois. Voilà. Alors, combien tu as oh. Alors voilà, alors, la, voilà un, un, un citoyen performant qui a réussi responsable, à, emprunter à mature, Responsable, mature. Il a dû faire des, une école de commerce, non Il a fait une école de commerce, c'est un homme d'affaires. Il, il sait gérer ses affaires conscientiquement. exemple. Alors Deuxième personne. donc ça, Alors, alors nous avons l'exemple de, de Sébastien qui a emprunté deux billets et qui a rendu ses trois billets avant ah, la fin bon. du jeu. Ah, oh, Sébastien, oui, ben Sébastien. Il et est Sébastien, est combien voilà. tu as de bonbons Voilà, oh. voilà Parfait. un deuxième exemple de réussite sociale. Ouais. Très bien. Hein, oui. Franchement. J'espère que ça sera déviendra mon ami. Oui. Alors ensuite Nicolas qui a emprunté quatre billets. Alors Nicolas, combien tu en as Ah voilà voilà. Deux. Voilà voilà Et la Tu as de plus Combien tu as de bonbons il a pas Obligé Oh bon alors je vais prendre tes deux, tes trois bonbons. Trois oh, bonbons mais il n'y en a même pas non, assez. Non c'est la fausse monnaie les bouchons. Non chants. mais bon hey, tu bah, excuse-moi mais là tu vas en prison. Allez Hop. Prison pour dette Ah oui. Euh... Ah, ensuite... Ça pas. Alors ensuite, on a Jeff qui a emprunté deux billets. Alors, Jeff. Jeff, il a emprunté deux billets. Est-ce est qu'il peut rendre trois billets ah, ah, mais... Voilà. Ah, <rire> c'est <c> euh... <rire> On voit qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des citoyens ah, oui. très responsables, oui, oui, oui. Hein, ça... responsables. Oh, je suis épatée. Ça se passe pas toujours comme ça. Hein. Il a même un bonbon et un billet en plus en économie. Alors, Anne, qui nous a emprunté deux billets, qui doit en rendre trois, alors Elle paye ses dettes Ah, les femmes d'aujourd'hui sont formidables. Elles ont bien. vraiment tout contrôle. Ah, et enfin, on a... Tu non, pas enfin. Un... On a Karina qui a emprunté deux billets. Karina. Ouais. Elle, a... elle a emprunté et elle a dépensé l'argent. C'est une artiste, je crois. <rire> voilà, Écoute, les... voilà, euh, il faut savoir être responsable. Tu as emprunté. Bon, tu m'en dois trois. Non, mais tu vas quand même au présent. Tu... tu... Non, c'est est est Donc. Et enfin, nous avons Petra. Ah, encore. Qui a emprunté deux billets. Elle a deux bonbons. Les zéro billet. Non, non, mais les, la dette. La ah dette. non, mais il faut, en plus, ça coûte cher de les mettre en prison. Ça serait quand même pas juste que ce soit les autres qui payent. Ouais. Alors. Donc, nous avons gagné. Vous avez travaillé, créé 60 carrés. La banque, on a repris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, déjà, il en reste plus que. Où est mon papier Et euh, maintenant, vous pourrez savoir combien il y a de billets en ramassant les billets Oui, Ah, voilà, pas de problème. Donc, maintenant, j'aimerais vous entendre. Maintenant qu'on a les faits, qu'est-ce que vous avez ressenti Qu'est-ce qui s'est qu passé pour vous C'est trop C'est trop Et il y en a qui ont... Plus que 4 billets par exemple Parce qu'il y avait plus que 4 billets Il y a plus de déséquilibre. Oui, c'est ça. Quand on a ramassé, on n'a pas bien vu. Mais en général, certains billets ont été dans certaines mains. Moi, j'ai mal conseillé. voilà. aussi. Toi aussi. Et, et vous, donc, d'être en prison, c'est agréable Les amis. Et alors, quand vous échangez, vous regardiez quoi Vous étiez focalisé sur quoi Par rapport à la dernière fois. Et... D'accord. Et ceux qui ne sont pas venus euh, chercher des sous à la banque, euh, c'est que vous n'en aviez pas besoin Pourquoi vous n'êtes pas venus ça, ça aurait permis de créer plus de bonbons. Ah oui, métier de la banque. Alors, justement, comme j'ai un peu peur de votre réaction à force que, que je mets des gens en prison et que vous dites que ce n'est pas agréable et tout ça, bon, j'ai un peu peur que vous me lynchiez, donc j'ai réfléchi et j'ai inventé encore une nouvelle technologie qui est exactement euh, ce que Symba va proposer. Et ça s'appelle le crédit mutuel, donc ça n'a rien à voir avec la banque. Crédit mutuel ou troc-notifié ou double comptabilité. Et en fait, c'est tout simple. Donc, il n'y a pas de banque centrale. Chacun va recevoir, que vous pouvez vous le faire passer. Le va recevoir un petit, euh, on va dire un petit, petit porte-monnaie, porte -monnaie. qui a une graduation de moins 5 à plus 5 en passant par zéro. Donc, s'il vous plaît, euh, commencez en mettant à zéro. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va donc créer des mutuels. Ça veut dire qu'on va se faire confiance mutuellement. Et qu'on ne va pas avoir de monnaie, mais on va compter nos échanges. Alors, comment on compte les échanges Eh bien, de la même manière qu'avec les billets, quand on achète une carte, ben, en fait, euh, on se met à moins 1, comme si on l'avait payé, et l'autre qui l'a vendu se met à plus 1. Ce qui fait que quand on échange, il y en a toujours un qui met plus 1 et l'autre qui met moins 1. Et on ne peut pas aller au-delà de plus 5, on ne peut pas aller au-delà de, en dessous de moins 5. Donc, si vous êtes coincé à plus 5, ça veut dire qu'il faut acheter. Si vous êtes coincé à moins 5, ça veut dire qu'il faut vendre. D'accord euh, De la même façon, on peut venir chercher des cartes à la banque. Qui a elle-même ses petits porte-monnaie? Et sinon, c'est la même dynamique. On essaie de faire des carrés. On, dès qu'on les a, on vient poser les cartes, en reprendre quatre au hasard, prendre un bonbon et continuer. Ça vous va C'est parti. Et vous prenez un bonbon et c'est reparti. Donc comme tout à l'heure, quand vous avez quand vous avez un carré, vous posez vos quatre cartes, vous en reprenez quatre autres et vous prenez un bon vent, comme à chaque fois. Quand on, quand on, comme si c'était de la monnaie. Ben bah oui, oui, bah oui. Bah évidemment, c'est normal. Donc celui qui donne la carte à plus 1, et celui qui la reçoit à moins 1. On en reprend 4 au hasard, sans avoir à payer bien sûr, et un moment. Allez, dernier instant. Attention 5, 4, 3, 2, 1... Donc, euh, donc faits nous montre euh, quasiment autant de bonbons que le premier, euh, beaucoup plus que le deuxième. Et surtout, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous. D'accord. C'est un peu plus lent. Oui. N'oubliez pas que le premier, c'est aussi que vous avez souvent pris des cartes qui n'étaient pas celles que vous vouliez. Hein? Donc, est-ce que là, vous avez pris des cartes que ce n'était pas celles que vous vouliez Est-ce que vous, vous avez eu l'impression qu'à un moment, euh, ce n'était pas juste Non Et est-ce que ça a été un problème d'être... Parce que j'ai entendu qu'il y a beaucoup qui étaient à zéro. C'est que vous, vous avez fait exprès de toujours viser d'être près de zéro ou... ouais. Et pourquoi Donc tu étais plus intéressé par les bonbons que par ce qui se passait sur ton petit porte-monnaie. D'accord. Mais certains avaient un souci de rester autour de zéro. D'accord. Oui. De ne pas descendre en, en deçà. Pas descendre en deçà de zéro. Ça, c'était un problème. D'accord. D'accord. Et il allait t'arriver quoi si tu allais dans le moins Et non Est-ce que j'ai appelé quelqu'un en prison Et voilà. C'est ça. Et est-ce qu'il y en a qui ont été euh, sans problème dans le négatif Oui. Oui Et ça vous posait un problème Non, c'était plus pratique, on a plus de cartes à échanger. D'accord. Et à un moment, vous retourniez dans le positif ou vous étiez toujours dans le. D'accord. Mais vous n'êtes quand même pas trop négatif pour quand même continuer à pouvoir acheter. c'était de faire une carte contre une carte. Ouais. Ah, vous avez tranquille Bah non. Une carte J'espère juste que non. à il en d'accord et est-ce que vous avez fait... peut-être certains d'entre vous qui étaient peut-être moins complètement dans le jeu est-ce que vous avez noté une différence d'ambiance de... dans la salle d'accord bon alors si finalement on préfère quoi la troisième en l'améliorant euh, avec nos téléphones, pas euh, que ça marche tout le temps, quoi, la comptabilité. Alors l'idée, c'est que là, on voit qu'il n'y a personne en prison et puis qu'on a été dans le positif, dans le négatif. Et l'idée du crédit mutuel, c'est vraiment basé sur la vie. Parce que dans la vie, on inspire et puis on expire. Et c'est pas grave. On donne et on reçoit et les deux sont bien et il n'y a pas de ne plus aller d'être toujours en dette enfin, en comme on dit et en fait ben, c'est juste que certains moments on, on reçoit et d'autres fois on donne et quand on reçoit c'est qu'on donne aussi l'opportunité à l'autre de nous donner voilà. donc finalement bon, c'est très philosophique alors voilà alors, par rapport au troc qu'est-ce qu'on peut là c'est plus équilibré l'équilibre n'est pas obligatoire oui, D'accord, je n'ai pas trop compris qu'est-ce que ça veut dire. tout à Mais C'est je pas changer. je, je, je, je, suis je suis Tout à fait. Ça, pour moi, ça me semble plus équilibré le troisième que le troc ou Sauf si on se met à plusieurs... Alors l'idée c'est que justement c'est que d'avoir euh, plusieurs systèmes possibles et peut-être qu'il ne faut pas qu'un seul système. Donc aujourd'hui bah on a le troc quand on peut avec des amis. Je crois que ça se fait quand même beaucoup. Il euh, y a le don, n'oublions pas. Là on pourrait jouer aussi en don, c'est encore, mais après le don, c'est aussi que avec ce qu'on connaît. Bon bah il y a le deuxième tour qu'on connaît. On... Je pense que c'est aussi très efficace. Et dans beaucoup de groupes, c'est plus efficace que le troc. Parce que vous, vous avez été très... Euh, euh, à accepter une carte que vous aviez pas, dont vous n'aviez pas besoin. Mais dans certains groupes, le troc, ça ne marche pas très bien. Justement, s'ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas trop confiance. Euh, ils n'ont pas envie de, de se sacrifier. Quoi. Et puis le troisième, euh, semble, euh, il semble déjà qu'il n'y a personne en prison. Et puis on remarque aussi que par rapport au deuxième tour, il n'y a pas de banque. Qui est-ce qui s'est enrichi Ce n'est pas la banque. Au deuxième, euh, ça marche bien, ça nous met dans une certaine effervescence, plus, ça peut être agréable pour certains, <rire> par rapport au troisième, qui est, ou au premier qui sont plus calmes. Et, euh, mais voilà, le deuxième, c'est est-ce que le banquier doit recevoir autant d'argent pour euh, le travail qu'il fait Là, présentement, pour les billets que j'ai faits. Ouais. C'est à vous de voir les questions. Euh, je voulais aussi poser une dernière petite question. À votre avis, la richesse créée, elle est, elle est où la richesse, là Elle est dans les bonbons, les cartes, les billets les... Que on que de production c'est euh, mmh. ça, été... ça sauf si vous aviez plus emprunté aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup emprunté ce qui moi je fais beaucoup ce jeu et dernièrement j'ai eu un vraiment un, un, un, presque un cas de conscience parce qu'au deuxième tour je faisais ça dans un centre social avec beaucoup d'enfants et j'ai mis 80% des enfants enfin, des enfants et de leurs maman euh, du dixième en prison et parce que euh, voilà, ils ont emprunté, emprunté, emprunté. Et là, je me suis dit que ben, ça dépend. Voilà, je pense que aussi du, du niveau de comment on appréhende, qu'est-ce qu'on connaît, comment on sait gérer son budget, comment on maîtrise tout ça. Il n'y a, a pas de limite dans, la, euh, dans le négatif euh, dans la deuxième solution. Euh, dans, la deuxième, euh, dans, la deuxième... dans le deuxième, non, on peut emprunter, emprunter, emprunter. Non. Et finalement, ce n'est pas un endettement, c'est un crédit, un... puisqu'il n'y a pas d'intérêt à, à rendre à qui que ce soit. Ceux qui ont, été, qui, qui ont fini en négatif, vous avez remarqué qu'on n'a a rien demandé, euh, ni ce qui était à zéro, ni ce qui était à plus, et que même, euh, finalement, entre nous, on, on s'en fiche un petit peu où on en est de, sur notre bracelet. Eh le... oui. bien, merci. Ah oui, euh, par rapport à la richesse, je vais répondre quand même euh, sur euh, qu'est-ce qui est de la richesse. Donc, euh, effectivement, les bonbons sont une richesse ou sont plutôt la représentation d'un carré. À part que le bonbon, on peut le manger. Mais après, si c'était une vraie maison, on pourrait dire que c'est de la richesse. Sinon, le bonbon, c'est peut-être aussi de la reconnaissance de ce qu'on a fait. Et ça, c'est peut-être aussi de la richesse. Ensuite, le fait d'avoir fait le carré au moment où euh, les quatre cartes, donc c'est comme quand on crée quelque chose. Donc là aussi, on peut appeler ça de la richesse. Après, les cartes, moi j'appelle ça plutôt des ressources, parce que pour moi, la richesse, c'est quand les ressources se rencontrent et créent quelque chose. Mais ça, c'est dans mon vocabulaire, mais peut-être que aussi. Et on voit que finalement, ça remet à sa place le billet, qu'il soit vert euh, plat ou vert rond, euh, c'est comme un moyen. La personne a vraiment eu envie de dire que c'était la richesse. Donc c'est aussi, voilà, euh, se rappeler... Et et remettre, euh, c'est ce que nous faisons chez Malheureux, révéler les richesses. Et se rendre compte que nous sommes tous riches, très riches. Et bientôt, encore plus, grâce à Silva. Messieurs Merci. Hein? Je aussi. Euh, juste euh, ce jeu, vous, il est en Creative Commons, c'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser et. Euh, et si vous voulez bien nous citer et puis surtout nous raconter comment s'est passé et puis il y a même euh, tout, les, tout le kit pour, tout, pour fabriquer tout et tout ça donc vous allez sur le site de Valeureux, et vous, enfin La Corbeille en fait le jeu La Corbeille ça y va directement c'est sur le site de Valeureux pour ceux qui le veulent en anglais euh, vous trouvez donc la traduction en anglais c'est The Pro Trading Game et ce jeu tourne en fait partout en France et à l'étranger et donc, euh, emparez-vous. Ce que j'invite, ce prop... ce c'est de d'abord y jouer avant de l'animer. Euh, parce que même si j'ai essayé d'expliquer, je pense qu'il faut le vivre. Mais je serais contente euh, qu'il se joue partout. Merci bien.